Et en matière de, de transformation customer-centrique, on s'est dit que le plus important, c'était euh, toute la transformation autour du change, comment on embarque toutes les équipes. Est-ce que vous avez des clés particulières côté Legrand pour, euh, pour engager toutes les équipes autour de l'expérience client Alors oui, en fait, chez Legrand, on a considéré effectivement que ce change, il est très important parce qu'on est orienté client depuis très longtemps. Mais là, on, on vient se dire que le client, il change, il est plus digitalisé, il est plus diverse. Donc ce change, on a voulu l'accompagner, euh, j'ai envie de dire, par tous partout les côtés. Donc on a travaillé euh, avec le top management pour, euh, pour se former, pour, pour identifier la meilleure manière d'apporter ce change dans la culture Le Grand. Et on a ensuite identifié des champions de la customer ma expérience, qui sont vraiment des accélérateurs, des pilotes de cette méthodologie. Et ensuite, on a été formé par des e-learning, par des formations, alors plus en présentiel désormais, ça, ça nous est interdit, mais euh, l'ensemble des collaborateurs. Donc je pense que ce change, euh, on l'a voulu l'accompagner par de la formation qui est très important, euh, par des actions qui ont fonctionné aussi. Donc nos champions ont pu mettre en place des projets qui sont une preuve que ça fonctionne. Mais c'est vraiment ça, c'est euh, l'accompagner par de la formation, l'accompagner par des projets qui fonctionnent, euh, qui permet d'encourager de, les équipes qui sont déjà orientées clients à comprendre comment on peut l'être encore plus et mieux comprendre nos clients d'aujourd'hui. Merci beaucoup.